Selon le ministre français de la transition écologique, le réchauffement climatique n'est pas une réalité politique, mais naturelle. Dépolitiser le changement climatique permet de se dédouaner de toute responsabilité. Une telle affirmation montre bien l'hypocrisie que poursuivent une majorité des gouvernements européens. Le dernier rapport du GIEC le pointe très clairement. Le changement climatique est le fruit des activités humaines et des choix politiques qui ont été faits ces dernières décennies ceux du néolibéralisme et du soutien à un productivisme totalement dépassé. Ne pas agir pour le climat, c'est aussi ne pas agir pour la justice sociale. Or, dans ce Parlement, nombreux sont celles et ceux qui, comme le ministre français, font semblant de rien entendre en continuant à faire des cadeaux aux grandes entreprises et en faisant peser le poids de la transition écologique sur les, les plus pauvres. Pourtant, la responsabilité, vous la portez face aux générations futures, que vous le vouliez ou non. Merci.